Bon allez, <rire> bon, je fais une petite vidéo, sans, alors c'est sans prétention, hein. donc euh, ceux qui auront envie de se déchaîner dans les commentaires et se déchaîneront, déchaîneront dans les commentaires, euh, tant pis. Je ne suis, euh, suis pas un très bon peintre, voire même je suis un mauvais peintre, mais euh, j'aime jouer à Star Wars et, euh, et du coup ben, j'ai été obligé de me remettre euh, à la peinture pour, euh, pour Star Wars Légion. Euh, J'échange avec, avec mes abonnés depuis pas mal de temps sur ce sujet et euh, bah, j'ai des abonnés qui, euh, qui s'en sortent très bien et puis bah, malgré tout j'ai des abonnés qui comme moi galèrent beaucoup plus. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec Star Wars Légion On ne s'appelle pas tous Mohand, <rire> on n'est pas tous des, des, des grands peintres, il faut reconnaître, reconnaître qu'il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont des qualités que bah, moi je n'ai pas en l'occurrence. Et euh, on n'a pas tous, je vais pas parler de facilité, parce que je pense que, voilà, dit il, il peint 8 à 9 heures par jour, donc forcément, euh, au, bout de, au bout de 20 ans de peinture, il commence à maîtriser son sujet, ce qui, ce qui n'est pas mon cas. Euh, pour avoir des bons résultats, il faut avoir du bon matériel, donc on va juste commencer très rapidement par le matos. Moi, qu'est-ce que j'utilise J'utilise des pinceaux Citadel, euh, parce que euh, je les ai découverts très récemment, et que euh, c'est vraiment ce qui, ce qui me va le mieux. Principalement la, la, la figurine, je la peins avec un avec un glace comme ça euh, qui est, euh, est d'une taille, taille relativement euh, raisonnable. Je vais également utiliser euh, du lavis et pour le lavis je vais également utiliser un pinceau citadel et euh, j'utilise, je ne vais, je vais pas le faire en live, hein, je vous ai fait des découpes, hein, vous allez voir. Et euh, j'utilise donc le shad qui était prévu à cet effet. Au niveau des couleurs, euh, je vous le donne en mille, on va utiliser du blanc, si vous avez du blanc citadelle, c'est bien, moi j'en ai plus, donc pour l'instant je me sers de mon prince Auguste, qui est raisonnable aussi, mais quand même le citadelle est mieux, pour le noir, là en ce moment j'utilise du noir citadelle, qui était en fait euh, un modèle qui m'avait été euh, donné, euh, donné gracieusement, euh, je vais aller en acheter, euh, aller en acheter euh, dans peu de temps, et puis j'utilise surtout le miraculeux, hein, euh, miraculeux euh, Agrax qui est un, un lavis de marron, et pas un lavis de noir. Et euh, bah j'arrive sans, sans, sans prétention à m'en sortir, et à sortir des, des, des figurines de Star Wars, de Stormtrooper, qui, qui ressemblent ressemble à, à peu près à ça. Alors je sais, c'est pas, pas exceptionnel, mais moi j'en suis, suis content, et je pense que sur une table, ça reste, ça reste une facture relativement raisonnable. Alors, les étapes que moi j'applique, c'est mes étapes, c'est euh, comme ça que je fais, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que moi je fais. Après, euh, chacun a son avis, chacun a son idée, chacun a sa façon de faire. Mais euh, je vois euh, des personnes qui débutent totalement dans la peinture et euh, qui me disent, moi quand j'utilise un lavis, euh, c'est dégueulasse. Alors je voudrais, je voudrais juste euh, leur, leur expliquer. Alors, première étape, euh, bien sûr, on se couche de la, de la figurine, et euh, même éventuellement, ce que je vous conseille de faire, c'est de dégraisser vos figurines. Ça veut dire quoi, dégraisser les figurines Je me suis rendu compte que les figurines de, de, de Star Wars Légion étaient très grasses. En fait, ils vont mettre un, un produit de, de protection sur la figurine, c'est lié aux moules, je pense, ou des choses comme ça, je ne suis pas un grand spécialiste. Ce qu'il faut faire, c'est que vous les passez, en fait, euh, euh, avec, euh, avec du, du pec citron. En fait, vous les dégraissez, vous les nettoyez un petit coup avec une brosse à dents et, et du pec et du coup, votre peinture elle va beaucoup mieux accrocher, et ça se passera beaucoup mieux pour vous. Euh, après avoir sous-couché la figurine en blanc, alors là, on voit que moi, j'ai utilisé une bombe euh, que je ne conseille pas, qui est en l'occurrence celle de Prince Auguste. Je vous déconseille vivement d'utiliser les bombes de Prince Auguste, parce que vous voyez, elles, elles accrochent très très très très mal. Euh, je vous conseille plutôt celle de Games Workshop. Bref, je sous-couche un coup en blanc, et en fait, ce que je fais après, je fais un lavis de noir. Pourquoi je fais un lavis de noir Il n'a aucun intérêt euh, graphique, ce, ce lavis de noir. Il ne va pas perdurer dans la peinture. Par contre, ce qui vous permet de faire, c'est d'avoir une meilleure lecture de la figurine. C'est-à-dire que grâce à ce lavis de noir, vous allez avoir toute la 3D en fait, de la figurine qui va se révéler. Et quand vous allez peindre, vous la lirez beaucoup plus facilement. D'autant plus facilement que si vous peignez une figurine comme ça, dont le relief est totalement, totalement mort... Hein, puisque là, là, il est sous-couché en noir. Donc là, moi, ce que je vous conseille, quand vous peignez là-dessus, c'est de faire un léger brossage de blanc. Ce qui va vous permettre de ressortir tous les détails. Ça, euh, les grands peintres ne le font pas. Hein. Moi, je le fais, c'est pour un confort de vue. Euh, je vieillis et j'ai du mal à, à, à me repérer dans la figurine. Donc voilà ce que ça donne. Quand vous avez tout simplement sous-couché la figurine... Euh, je vais m'approcher de la lumière. Voilà, sous-couché la figurine de blanc... Et puis et puis vous avez fait un, un petit coup de, de, de, de la vie noire. Hein? Ça a l'air de rien, mais euh, c'est déjà, déjà largement plus potable. Alors ensuite, la deuxième étape, c'est de faire la partie noire du storm. Donc là, j'y suis allé volontairement euh, comme un bourrin, mais euh, voilà, grossièrement, euh, c'est ça qu'il faut faire. Vous allez prendre toutes les parties noires du storm et vous allez les peindre en noir. Donc. Vous pouvez y aller en essayant d'avoir un maximum de précision possible, hein, vous voyez au niveau de la culotte, euh, au niveau euh, de, du coude. Vous faites les petites pointes euh, ici, en fait toutes les parties, euh, toutes les parties noires euh, du casque qui sont là. Vous oubliez pas bien entendu cette partie là. Vous essayez de combler un maximum les petits trous qui sont ici, les zones qui sont là, n'hésitez pas à les faire. Euh, ici également, hein, donc toute la partie euh, du nez, et surtout le plus important c'est cette partie là, au bout là, là là au bout ne vous plantez pas cette partie parce que vous n'y reviendrez quasiment pas faites bien les deux parties noires et puis, la, et puis le communicateur en, en noir après, bon, les yeux classiques donc là voilà, ça, ça vous prend 5 minutes en fonction de la pause, vous aurez sans aucun doute en, les entrebras euh, à faire également euh, et puis ben, comme je l'ai dit, la culotte ou euh, les attaques du, euh, du genou voilà, donc c'est très simple très basique, vous avez voilà, figurine ultra basique. Après vous faites toute la partie blanche. Et euh, la partie blanche, vous y allez tranquille. Alors là, on pourrait presque pourrait presque s'arrêter. J'ai des abonnés qui s'arrêtent là. Hein? Euh, et pourquoi pas finalement. Alors, pour info, moi la partie blanche, quand je la peins, je la peins euh, pas en de haut, en bas, mais comme ça en fait. Tac tac tac. Vous voyez comme ça ici là ça crée déjà un espèce de dégradé. voyez là ici, tout ce que je ne touche pas dans la profondeur n'est pas, euh, pas peint, ou est légèrement peint. Donc ça, c'est une bonne façon de faire. Ici, là, je ne cherche pas forcément à aller combler ce qu'il y a là-bas au fond. Ça ne m'intéresse pas. Je peins le tour, je, fais, je passe un coup comme ça, ça va me peindre les deux barrettes et puis le rond, et ça suffira. Si jamais ça déborde un petit peu, ça déborde un petit peu, c'est pas bien grave. Au niveau du casque, essayez de commencer à vous impliquer un maximum, Hein, en faisant euh, toute cette partie-là. Alors, pareil, là, euh, il faut prendre le temps. Moi, d'habitude, je commence par le serre-tête qui est ici, puis ensuite par la partie des naseaux. Voilà, très simplement. Je suis désolé, il y a ma fille qui fait une crise, mais bon, c'est tous les soirs comme ça, donc euh, je ne sais plus quoi vous dire. Au niveau euh, au niveau du casque, euh, ici, euh, n'hésitez pas à suivre, en fait, la, la, la 3D du casque. C'est-à-dire que là, par contre, je ne vais pas de haut en bas, je suis, en fait, l'arrondi l'arrondi, ici, euh, du casque. Voilà, et normalement vous devriez obtenir un, un résultat euh, qui ressemble à peu, près, à peu près à ça et qui est déjà largement potable. Alors ensuite l'intérêt du shad, c'est de faire ressortir en fait toutes les, euh, tout, euh, tout le graphisme en fait de, de la pièce. Alors ça le shad je vais le faire devant vous. Voilà, on va prendre ce perso là, on va aller nourrir en shad. Donc normalement il faut bien déterminer les zones que vous voulez euh, que vous voulez peindre hein. mais là on va y aller on va y aller franco de chez franco donc vous voyez j'y vais vraiment franco hein. c'est pas grave on rattrape ça se tire beaucoup le chad pas hésiter à beaucoup tirer le chad comme ça et puis à faire moi je fais toute la figurine alors bien sûr euh, les grands spécialistes vont crier euh, euh, vont crier au sacrilège parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire hein. le shad normalement il faut viser la zone en particulier et essayer de s'attacher à ce que le shad n'aille que dans la zone visée. Mais moi, je ne vous cache pas que je n'y arrive pas. Donc, c'est pas la peine que je m'évertue à, à essayer, je n'y arrive pas. Par contre, ce que je fais, c'est que j'étends un maximum mon shad. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup le tirer. Beaucoup le tirer et puis quand vous le tirez, vous essayez de le conduire, de finir votre geste là où vous voulez en fait que votre la vie euh, se termine, voilà, vous voyez, là ça a l'air de rien, mais la figurine elle commence déjà, là ici, là on se retrouve déjà avec des reliefs tout autour, la figurine elle commence à vivre en fait, ici, voilà, vous commencez par les zones cachées pour poser votre chat, puis ensuite vous le tirez à maximum, alors je le redis, hein, je ne suis pas un hein, spécialiste de la peinture, vous pouvez balancer les commentaires en disant il fait n'importe quoi, il n'y a aucun souci, pour moi l'objectif en fait c'est de peindre mon armée, c'est de faire en sorte d'avoir quelque chose à aligner dans le jeu, quelque chose qui soit potable, qui soit honnête et puis qui ait aussi un maximum de relief. Il y a une erreur qu'on fait tous quand on peint une figurine, c'est qu'on a le nez dessus et on se dit putain ce petit détail là j'arrive pas à le faire. Essayez de vous décomplexer de ce côté là parce il n'y a, a pas à se prendre la tête avec ça. Votre Stormtrooper, c'est un parmi tant d'autres. Alors, je sais que vous êtes très attaché à réussir chaque figurine, mais si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas un bon peintre, et il y a quand même plus de mauvais peintres que de bons, Et eh ben, vous n'allez pas réussir vos figurines. Vous les réussirez au bout de plusieurs années de pratique, quand vous aurez la main sûre, que vous aurez le geste sûr, et puis surtout que vous aurez éventuellement suivi des cours parce que ça existe. Faut pas oublier également que vos figurines, personne ne les regardera au millimètre près. Elles vont être posées sur une table avec des décors et elles vont être entre guillemets en action. Donc là, voilà. Là j'ai shadé en fait mon personnage. Et on voit bien, je vais poser ça là. On voit bien la différence entre les deux. Vous voyez On en a un qui est shadé et l'autre qui ne l'est pas. Là, on se rend bien compte de la différence. Alors, oui, ça fait dégueulasse. Je vous le concède. Mais ce n'est pas ça l'objectif, en fait. L'objectif, c'est de faire ressortir un maximum de, re de relief au niveau de votre figurine. Alors après, qu'est-ce qu'on fait La dernière étape, il ne s'agit pas de rester là-dessus. Tu n'aurais pas eu meilleur temps de passer un lavis noir que marron. Alors ça, c'est une très très bonne question, Eric. Je vais te répondre, non pourquoi on ne passe pas de la vie noir sur une figurine quand on est sur la face finale? Je l'ai fait dans la première partie pour ressortir les, les détails. L'important à, à, à comprendre, c'est que le lavis noir, il aplatit, il écrase en fait vos reliefs. C'est-à-dire qu'il les fait certes ressortir et ça facilite la lecture, mais c'est beaucoup moins réaliste en fait d'utiliser un lavis noir que d'utiliser le fameux le fameux Agrax de chez Citadel. C'est un lavis légèrement marron et en fait, il est nettement plus réaliste et il a l'avantage de ne pas totalement écraser tous les reliefs de votre figurine. Si vous utilisez un lavis noir, vous n'aurez pas par exemple de différence entre ce que vous avez fait en noir, le blanc L'objectif c'est d'étager en fait les choses. Donc vous avez du noir, vous avez du blanc et entre, ça peut pas être un lavis noir, c'est un lavis de marron en fait. Et après l'idée je termine c'est que euh, quand vous avez fait cette étape de lavis là, c'est de passer de repasser à une étape d'éclairage qui va être une étape où vous allez de nouveau blanchir toutes les parties qui sont euh, importantes sur votre figurine, le haut du casque les attaques des épaules, vous voyez, au niveau des attaques des épaules, il faut absolument travailler ce côté-là. Toute la partie cuisse, qui est très importante, qui est très lumineuse, d'accord, au niveau euh, des mollets, et puis sur la partie arrière. Et à partir de là, vous allez avoir une figurine qui va quand même bénéficier, en fait... Euh, dès la vie que vous aurez fait, euh, que vous aurez fait ici au niveau, au niveau du casque et au niveau de tout ce qui est entre jambes et puis surtout au niveau de la taille là, qui est extrêmement détaillée. Et puis, vous aurez peint votre figurine en euh, allez, en 15 minutes, vous avez fait, vous avez fait une figurine. C'est ça en fait l'intérêt euh, de la démarche. Je vous le rappelle, on n'est pas dans le cadre d'une peinture qui vise à faire un truc euh, pour les concours. On est là pour obtenir des étapes euh, successives euh, qui vont vous donner un résultat qui est acceptable en fait. Voilà, donc je répète les étapes. Excusez-moi. La première, vous faites un sous en blanc. Si vous êtes comme moi, que vous êtes un peu vieux, vous faites un petit coup de la vie noire sous votre sous-couchage blanc. Ça vous permet d'avoir une meilleure lecture de la figurine. Après, vous faites la partie noire sous votre Stormtrooper. Donc tout ce qui est visière, narine, bouche, blaster, gants coude, genou et éventuellement la culotte. Après, vous passez à la partie blanche du Storm. d'accord Toute la partie blanche. Commencez à vous appliquer à partir de là. Très important. N'hésitez pas à ne pas forcément peindre dans le sens de la figurine, mais en travers pour ne pas combler certains, euh, certains, certaines zones profondes de la figurine. Ensuite, moi, je chade. Donc vous voyez, on voit bien la différence, hein. du, coup, le, du coup, en fait, le Storm, il se, retrouve, il se retrouve tout sale, entre guillemets. Je vous conseille, et je te conseille, Eric, donc de shader avec de la grax, et surtout pas du noir, parce que si vous utilisez du noir, je le répète, vous allez complètement aplatir votre figurine, et vous allez perdre tout le relief. Et puis ensuite, vous passez à la couleur, à la couleur et à l'éclairage, donc toutes les parties arêtes, épaules, casque, l'arête le, le, du nez, euh, les joues, euh, la, partie, euh, la partie de l'avant-bras, vous voyez ici, là, ici, là, j'ai peut-être un petit peu trop forcé, mais ici, là, il y a une arête, euh, une arête de blanc. Alors, après, bon, je suis sur un téléphone portable, donc la qualité n'est pas exceptionnelle, mais euh, évidemment, il faut faire ressortir les deux, les deux barrettes ici et le, et le cadre, d'accord Ici, là, il faut préférentiellement aller taper sur l'extérieur de la, de la jambe, euh, ici il faut essayer de venir taper ici, là vous faites carrément un trait en fait sur la, sur la petite gourde à l'arrière, vous faites carrément un trait, et puis au niveau du casque, vous n'hésitez pas là par contre à suivre le relief du casque en partant comme ça sur les côtés, bien entendu vous évitez hein, de venir taper le noir, alors comment on fait pour éviter de, ta de venir taper le noir Quand vous, vous chargez votre pinceau de blanc, vous venez travailler préférentiellement, les, la première touche que vous faites sur la figurine, elle va être très très blanche, parce que votre pinceau est très chargé à ce moment-là. Donc venez chercher des parties que vous voulez avoir très blanches, comme ce qui est du plastron, ce qui est au niveau des cuisses, ce qui est au niveau des épaules. Quand vous avez commencé à légèrement décharger votre peinture en fait, de votre pinceau, votre pinceau il a encore du blanc dessus, il est encore capable de peindre en blanc, mais il est moins chargé, donc du coup, il est moins dangereux. Euh, il va moins avoir tendance à euh, faire couler éventuellement une goutte de blanc sur votre figurine donc là vous pouvez vous attaquer ensuite euh, au casque et puis, euh, et puis venir faire alors moi le casque, ce que je fais c'est le serre-tête qui, euh, qui est là devant je fais le dessous des yeux, je fais les arêtes du nez les bajoux et puis après bah, je termine avec, avec, le, avec le haut du casque et on se retrouve avec un personnage qui, euh, qui tout de suite a un vrai caractère alors que euh, si vous ne chadez pas et que vous ne re, faites pas de relief bah vous voyez bien la, la, la différence on a un personnage qui est quand même relativement plat donc ça c'est les mêmes Ça, c'est le même peintre c'est pas, pas la mort mais euh, vous avez tout de suite un résultat qui à mon avis hein, euh, est, euh, est quand même assez appréciable voilà je termine, je conclue je suis pas une foudre de guerre en peinture je voulais juste vous donner ma façon de faire c'est une façon qui est rapide quand même relativement simple, et puis décomplexez-vous. Il y a beaucoup de gens qui montrent leurs figurines euh, sur internet. Bien sûr, c'est des mecs qui peignent vachement bien. N'oubliez pas que votre objectif à vous, c'est de jouer, de prendre du plaisir. L'intérêt, c'est de prendre du plaisir. Euh, je fais partie des gens qui regrettent qu'on soit obligé de peindre, mais qui en même temps, je suis très content de pouvoir un petit peu m'y remettre, même si j'ai beaucoup, beaucoup de choses à, à apprendre et à réapprendre. Personne ne regardera vos figurines à la loupe. Vous, vous les avez à la loupe parce que vous avez le nez dessus en train de les peindre. Mais je vous rassure, personne ne viendra mater vos figurines à la loupe et personne ne vous fera de remarques parce qu'un pied droit ou une main gauche a été raté. Donc, concentrez-vous sur les étapes que je viens de vous partager. Si vous, vous avez une façon de faire et que vous voulez en parler, n'hésitez ben, pas à le mettre en commentaire sous la vidéo. J'imagine qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs peintres que moi. Si vous voulez troller, et bien vous trollez en disant que je fais n'importe quoi. Ça ne me dérange pas. Moi, en attendant, je continue de peindre mes Stormtroopers pour pouvoir très rapidement les aligner et me faire plaisir. Juste une petite info supplémentaire. J'ai opté pour un code couleur parce que chaque escouade aura un code couleur et ça permettra de les différencier sur la table, car il ne faut pas oublier que leur nombre diminue, et qu'en fonction du nombre qu'ils sont, ils lancent moins de dés. Donc c'est pour ça que j'ai fait des couleurs différentes. Là, en l'occurrence, dans ma boîte de start, j'ai une équipe jaune et une équipe rouge. Voilà, allez, je vous dis à tous à très bientôt. Si vous avez des questions, autant que possible que je puisse le faire, j'essaierai d'y répondre. Je le redis euh, je n'ai pas de prétention de ce côté-là, je vous remercie à tous, mettez les commentaires, puis partagez la vidéo si vous le voulez. Et puis je vous dis à très bientôt sur YouTube, je prépare des vidéos pour le week-end prochain. Allez, bye bye, ciao